De PK8 et ses environs, soyez les bienvenus. En ce jour commémoratif du 9e anniversaire de la mort du camarade révolutionnaire Maman Gaddafi, nous voici rassemblés une fois de plus pour célébrer la mémoire de nos idées africains. à l'instar de nous. c'est pour trouver Thomas Zido Sankara, Patrice Lumumba, pour ne citer que ceux, en général. en particulier Maman Gaddafi. Tous ces leaders africains ont été tués parce qu'ils ont osé protester contre l'impérialisme international ou le néocolonialisme, revendiquant la gouvernance de l'Afrique par les Africains. Africains, levons-nous comme un seul homme pour dire non au néocolonialisme, non aux francs non à l'exploitation de nos sous-sols par les puissances étrangères. En effet, revendiquons le rêve africain avec vigueur et bravo. Comme la Libye à l'époque du colonel Kadhafi, nous souhaitons que l'Afrique s'élève comme un seul État où existera un système médical gratuit pour tout Africain, peu importe sa classe sociale non pas d'un système médical comme le nôtre, qui garantit les meilleurs soins aux plus natifs. Nous rêvons d'un système scolaire gratuit, c'est-à-dire maternel, primaire, secondaire, universitaire et spécialisation. Bref, une éducation accessible à tous et pour tous. Nous rêvons d'une Afrique où l'eau potable sera disponible gratuitement. Oui, nous rêvons grand, car l'Afrique a toutes les potentialités. Nous rêvons d'une Afrique où chaque Africain sera propriétaire d'un domicile et ceci soit considéré comme un droit fondamental. Nous rêvons d'une Afrique possédant 100% de ses droits de banque. Nous rêvons d'une Afrique possédant sa propre monnaie. Afrique, ceci te paraît impossible, mais nous croyons en toi. Fais comme tous ceux d'entre nous qui ignorent encore ce rêve. À l'époque du colonel Kadhafi, ce rêve fit réalité, raison pour laquelle l'armée du diable l'a assassiné. C'est ce qui est de leur tradition où à chaque fois qu'un chef d'État africain est, est sur le point de sortir, de sortir pardon, sa population de la pauvreté ou de s'émerger, il est automatiquement mis sur la liste noire et est assassiné. Trop c'est trop. Nous, nous, nous, la nouvelle génération, passons, nous la nouvelle génération, dite génération consciente, devra être debout pour dire haut et fort, plus jamais ça. Nous avons mal. Voyons ce qui est devenu aujourd'hui la Libye. Chers et sœurs, le Mali. Rappelez-vous de la Côte d'Ivoire. À l'époque du grand panafricaniste Laurent Barbo. Notre Afrique est prise en otage par des hommes en col blanc et les alliés qui se prennent pour des demi-dieux qui ne veulent que leur intérêt. Nous ne sommes contre aucun blanc. Nous sommes contre un système mis en place depuis 1960 qui vise à persécuter l'Afrique. Ce système s'appelle ce qu'on appelle la France-Afrique, mis en place par le général de Gaulle et son bras droit japonais. Nous disons non à ce système. Que nos chefs d'État africains savent également que nous ne sommes pas contre eux, mais contre la malgouvernance. Contre le, les mauvais accords avec ceux qui nous ont utilisés et qui continuent à nous traiter comme des sous-hommes. Nous leur demandons d'être plutôt aux côtés des peuples que d'être aux côtés des, de l'Occident pour leurs intérêts. Pour finir, chers camarades révolutionnaires, mesdames et messieurs, en cette journée où l'Afrique toute entière célèbre l'assassinat de, de notre guide révolutionnaire, nous, la section MJP, qui est le mouvement des jeunes panafricanistes, et le comité révolutionnaire international du Cameroun, devions être unis pour gagner le combat face à l'obscurantisme et au néoclanisme occidental. Ensemble, nous serons forts. Abat le néocolonialisme. Abat les ingérants des Occidentaux dans les affaires intérieures de l'Afrique. Les chefs d'État africains plus d'union à en est. Abba. Vive le comité révolutionnaire, révolutionnaire international, vive le mouvement des jeunes panafricanistes, vive l'Afrique, l'Afrique libre ou la mort nouvelle. Les petits esprits parlent de personnes, les esprits moyens parlent d'événements, euh, les grands esprits parlent naturellement, idées, mesdames et messieurs. C'est dans cet ordre d'idées que euh, nous nous sommes rassemblés ou que nous sommes déportés ici à pk 8 en ce jour pour rencontrer un groupe de mouvements qui euh, naturellement euh, défend l'idéologie du guide libyen qui est bien sûr Mohamed Kadhafi. Vous vous rappelez, euh, c'était euh, le 20 octobre 2011 euh, qu'on assistait à l'assassinat de ce grand homme de, du guide libyen, mesdames et messieurs. Et depuis son départ, on n'a pas abandonné. Il y a des personnes qui ont dit non. On ne pourra pas laisser passer euh, d'une façon inaperçue ou encore mourir l'œuvre de ces grands hommes. C'est une très bonne revendication. C'est pourquoi un mouvement est mis sur pied. Et je m'en vais à présent entendre le micro à l'un ou encore à un membre euh, fort, maillon fort de la, du mouvement. Salut. Merci, merci, merci, chers camarades, chers camarades révolutionnaires, merci de m'avoir euh, accordé le micro. Nous sommes le 20 octobre, cette journée marque le, le, le 9e anniversaire de l'assassinat du guide libyen, le révolutionnaire, l'homme qui on avait l'espoir sur lui. Ce euh, 20 octobre 2011, cet homme euh, tellement visionné euh, fut assassiné par euh, les diables donc, de l'OTAN. Voilà, euh, excusez-moi pour la présence, je suis Fabien Koumtoy, étudiant en masse, histoire à l'université de Douala. Alors, ici, nous défendons des idéologies euh, africaines parce que cette idéologie a été déjà tracée par des non-leaders, à savoir Thomas Sangra, Kwame Krumah, etc., Sekou Alors nous ne suivons que clair pas. Euh, ce mouvement qu'on appelle « Comité de la Renaissance Internationale euh, », et partout en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ici au Cameroun, nous sommes, bien que ce mouvement n'est pas encore reconnu, mais nous ne baissons pas les bras, nous sommes en train de vouloir foncer pour défendre l'Afrique de l'obscurantisme. Parce que nous constatons que le néoclonisme n'est pas encore terminé, ça continue, ça, ça, ça, ça poursuit son chemin. Voilà Fabien, est-ce que du vivant du guide libyen, vous aviez déjà l'idée, vous vous défendiez déjà cette idée Exactement, parce que Mamad Gaddafi fut euh, un espoir pour l'Afrique. Mamad Gaddafi fut un espoir pour l'Afrique parce que euh, quelqu'un qui n'avait pas besoin d'un secours occidental, voilà aujourd'hui quand on constate que dès l'assassinat de Mamad Gaddafi, euh, la Libye devient comme une poudrière. La, la, la, la, la Libye est actuellement comme une poubelle. Voilà, on regrette euh, totalement Gaddafi. Et cet homme où normalement certains de nos chefs d'État devront le suivre, le soutenir. Malheureusement, ils ont préféré emboîter les pas de ces diables qu'on les appelle, que je les qualifie de diables, euh, l'OTAN, l'armée de l'OTAN, et avec ses complices. Voilà, je crois que Gaddafi fut un visionnaire. Voilà. Et ce mouvement, c'est national ou c'est international si oui, comment est-ce que vous faites pour communier avec les autres Le mouvement, il y a ce qu'on appelle mouvement des jeunes panafricanistes qu'on appelle le MJP. Il y a également le mouvement de renaissance international. Le mouvement, il y a les Africains de la diaspora, il y a les Africains de l'Afrique centrale, il y a les Africains de l'Afrique de l'Ouest, de partout. Ce mouvement est ici pour défendre l'Afrique. Ce mouvement n'est pas pour... Euh... Tantôt peut-être lutter contre combattre Africain, combattre le les Africains, Africains voilà, le -Africa, mmh. voilà, c'est une, une idéologie panafricaniste. Voilà. Donc je crois que comme je l'ai dit peut-être quelque part, que certains de nos chefs d'État ne pensent pas qu'on est en train de ah. lutter contre eux, mais nous luttons contre ah. la, mauvaise euh, la, mauvaise, la mauvaise gouvernance. Mmh. Euh, L'ingérence de ces Occidentaux dans les affaires intérieures mmh. laisse l'Afrique aux Africains. Laissez l'Afrique aux Africains. voilà euh, maintenant, ça fait combien de temps que votre mouvement ici est mis sur pied Ça fait combien de temps que ça vit Je crois que ici, euh, ça date déjà depuis, je crois, bientôt. Euh... Trois ans que le mouvement est déjà mis en place, même s'il n'y a pas encore un statut officiel. Mmh. Le mouvement est déjà en place parce que depuis 2018, on avait déjà célébré le 7e anniversaire. Mmh. En 2019, on a encore célébré le 8e anniversaire. Nous voici encore aujourd'hui euh, en train de fêter, donc de célébrer mmh. le 9e anniversaire de, de la mort du guide libyen. Mmh. Voilà. Donc c'est un mouvement qui est en train donc, de prendre l'envol. Voilà. Mmh. Et on compte combien de membres au sein de votre mouvement les membres, je crois qu'ils sont là parce que bon, on ne peut pas les dénombrer, parce que euh, c'est tellement.. Euh... Comme je vous ai dit, c'est un mouvement qui, qui n'a pas encore euh, M statut, qui n'est pas encore euh, totalement reconnu de manière officielle, mais nous sommes en train de faire de notre mieux pour que le mouvement soit installé de manière euh, conforme, bon. totale. Voilà. Mm -hmm. voilà. euh, maintenant, est-ce que vous avez un cadre où vous siégez Vous avez un cadre déjà bien calé Voilà, je crois qu'ici, moi, je, comme je ne suis pas tellement du... Euh, du milieu, bon, je peux dire, parce que je, je crois que j'ai euh, à mon côté M. Euh, Paulin, mm -hmm. qui je le considère comme le coordinateur, parce que je l'appelle le coordinateur du mouvement mm -hmm. ici euh, au Cameroun. Mm -hmm. Précisément dans la ville de Douala, c'est M. Paulin, mm -hmm. qui, euh, c'est lui qui m'a donc mis en contact avec euh, un, un frère euh, du côté du Bénin mmh. et où on est en contact en collaboration avec lui voilà je considère que ce ce monsieur euh, les qui coordonne donc les actions ici euh, à Douala ici à Douala je crois et pensez-vous à la, la matérialisation des idéologies euh, mmh. que vous défendez comment comment ça va se faire comment vous, vous pensez à comment vous trouvez comment le mouvement je crois que on a dit pour que ça prenne mayonnaise pour que ça prenne feu pour qu'on comprenne pour qu'on puisse éviter quoi Que ce soit palpable, comment pensez-vous dans un, deux, trois ans de rendre palpables les idées que vous défendez Je crois que c'est la détermination détermine notre... Euh... Notre, notre, notre condition. Parce que quand on est déterminé, on ne peut pas, donc, en aucun cas, aucune chose peut nous, donc, nous empêcher. Voilà. On peut donc... On, est, on peut donc aboutir. Mm. C'est la détermination. Mm. Je lance un appel à tous ceux qui rêvent d'une Afrique libre, mm. de se joindre à nous. Parce qu'il y a beaucoup de camarades qui nous ont dit que mais vous, votre mouvement n'est qu'un euh, mouvement qui n'a pas de sens. Mais j'ai dit que non. C'est un mouvement, nous, ici, c'est un engagement personnel. Ce n'est pas ici où on est rémunéré nous, plus. Ici, c'est un mouvement, un engagement. Quand tu es conscient des de conditions de l'Afrique, mmh. tu es conscient de, de la situation de l'Afrique, où euh, l'Afrique est toujours euh, en arrière-plan, je crois que tu dois t'engager sans qu'on ne te dise, soit on ne te renumère. Voilà. Merci, merci Fabien. On va on attendre va le micro à Paulin. Euh, Paulin, comment on fait pour être membre de votre mouvement Comment intégrer le mouvement et déjà, euh, je vais dire bonsoir mm -hmm. à toute l'Afrique. Déjà, un bonsoir particulier encore à toi, mon frère. <rire> Vous m'honorez vraiment de votre présence ici. Bon, voyez-vous le mouvement le Comité de la Renaissance Internationale, abrégé CRE. Au Cameroun aujourd'hui pour que nous puissions faire en telle sorte que ça décolle Je pense que c'était ça ma question. Tout à fait, ouais. Ok, comme le, le frère a dit tantôt, ce n'est que la détermination euh, qu'il faut. Parce que quand on est déterminé, rien ne peut nous empêcher. Et déjà, pour que ces choses soient réalisées, euh, il faudrait qu'on arrête d'être en arrière-plan de passer à la sensibilisation déjà que c'est ce que nous faisons ici au Cameroun. Euh, c'est ça en réalité la première phase, de sensibiliser, de voir au maximum, d'avoir au maximum euh, de personnes mmh. Mmh. pour le moment et tout cela va suivre parce que… Oui, euh, comment, comment on fait pour intégrer votre mouvement euh, je... Est -ce est -ce y a quatre membres euh, je dis encore, appuyés, notre mouvement, quoi. nous mmh. ne demandons rien. Mmh. Kadhafi était universel. C'est pour cela que vous nous voyez aujourd'hui. Nous avons essayé d'importer ce mouvement chez nous. Le mouvement est universel et je pense que s'il y a 70 personnes, bien 100 personnes euh, en Afrique, je pense que 60 ou bien 75% des Africains euh, revendiqueront les idéologies de Kadhafi. Mmh. Vous comprenez. Donc ici chez nous un membre du comité de la Renaissance internationale n'a besoin de rien. Nous n'avons que besoin de dévouement de tout chacun et de sa détermination. Les portes sont ouvertes à qui veut rejoindre notre mouvement. Donc on n'a pas besoin de cartes, de membres, on n'a pas besoin juste de sa personnalité sa détermination et sa volonté pour faire partie des nôtres. Okay. Votre quotidien, vous passez comment avec les autres membres, donc ceux qui sont déjà du mouvement, votre quotidien c'est comment Bon, le quotidien... Ou encore oh. des, des, des moments de rencontre où vous rencontrez essentiellement le 20 octobre Non, non, non, non pas du tout, pas le 20 octobre. Mmh. Vous savez, actuellement, même au Cameroun, nous avons prévu de faire beaucoup d'autres choses, mais la situation actuelle du Cameroun ne nous permet pas un peu d'aller au-delà. Donc, mmh. vous voyez, la situation du corona et tout, et tout, ça nous empêche actuellement, nous sommes un peu comme tout le monde d'ailleurs, nous sommes et tout. Restrictions et tout, et tout, comme vous le dites. Donc, euh, je pense qu'après cela, nous pourrons aller Étant notre mouvement un peu de partout. Et déjà que cette année, aujourd'hui, s'il n'y avait pas tous ces petits problèmes que je viens de citer là, euh, il y avait au moins 300 jeunes Camerounais qui devaient nous rejoindre aujourd'hui, venant un peu déjà de partout, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que nous attendions en ce 20 octobre d'aujourd'hui. Bon, mais hélas, comme on dit chez nous, tout ce que Dieu fait est bien, donc. Euh, euh, on ne va que honorer la mémoire du guide en ce jour et avec fierté et avec détermination. Vous voyez, nous sommes presque une dizaine, donc c'est déjà quelque chose non euh, ici ici c'est pas là-bas, là-bas n'est pas ici vous faites comment pour vous communiquer entre vous parce que c'est que dans, dans votre mouvement c'est y a des personnes qui s'expriment en arabe d'autres qui s'expriment euh, en ici, chinois, vous, je sais pas vous, trop. oui vous savez ici au Cameroun on s'exprime euh, le plus souvent en français, mmh. bien sûr que le Cameroun est bilingue mais on faire le français et l'arabe encore c'est un peu difficile et beaucoup de gens me demandent toujours pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs mouvements dans ton pays tu ne t'es pas intéressé, tu vas Allez, j'irai mouvement arabe. Non, je les ai toujours dit, les Arabes, ce sont les Africains, mm -hmm. ce sont nos frères. Kadhafi, à un moment donné, il a demandé qu'on puisse se marier pour qu'on élargisse un peu tous ces horizons-là, pour que l'Africain se sente les bien chez lui. Oui. Oui. chez lui et partout. Donc, c'est ça, en fait, la Justement, réalité. je demande donc, comment est-ce que tu, euh, tu sais déjà déchiffrer, je veux dire, euh, la langue des Arabes, parce que je sais euh, forcément euh, ce que nous faisons ici, il y aura. Peut-être est rendu quelque part ou encore le rapport a donné quelque part. Comment vous communiquez Non, exactement. Euh, actuellement, nous communiquons. Vous voyez, euh, on a un responsable parce qu'actuellement, nous travaillons avec l'Union des tribus libyennes. Mmh. Euh, plus précisément, la famille. Euh, de Kadhafi, de sa tribu. Mmh. Donc euh, nous avons été confrontés à un certain nombre de problèmes avec euh, des agents doubles mmh. euh, qui nous ont fait bosser déjà et actuellement qui nous traînent un peu dans la boue parce que d'aucuns se sont mis un peu plein dans les poches et aujourd'hui ils veulent nous jouer un salto bon, Mais la jeunesse africaine a pris les choses en main. Vous me voyez, je suis jeune. C'est Le responsable du Bénin est jeune. La responsable du Niger est jeune. Partout, c'est la jeunesse africaine qui a pris les choses en main. Et nous travaillons en étroite collaboration, comme je le disais, avec l'Union des Tuvilles Libyennes. Mm -hmm. que après, ce que nous sommes en train de faire, là. Et nous allons, et vidéo, et compte rendu, nous allons le leur envoyer mm -hmm. pour qu'ils puissent partager ça au sein même de la Libye et au sein de nos frères qui sont un peu repartis dans le monde pour que le message puisse être véritablement mis en circulation, pour que, pour que tout le monde puisse en savoir ce qui se passe chaque le 20 octobre. Parce que ça. Le chantier ne fait que commencer et nous ne comptons pas nous arrêter là et nous allons aller de l'avant. Bon, je disons, euh, revendiquer l'idéologie de Kadhafi, c'est représenter en quelque sorte Kadhafi. Toi, en tant que Kadhafi au Cameroun, je voudrais que tu regardes la caméra et que tu t'adresses à la jeunesse euh, africaine, et la jeunesse camerounaise en particulier. Merci. Euh, jeunesse africaine... Euh, Fille comme garçon, il est temps que la jeunesse se lève. Il est temps que la jeunesse... Je ne sens pas comme une personne un peu touchée. Il est temps, il est temps Vous que... Vous comme une personne qui est mal à l'aise. Non, non, je suis très mal à l'aise. Euh, il est temps que les jeunes Africains se tiennent la main. Il est temps que les populations Africaines comprennent que ce n'est que ici en Afrique, que nous pouvons être bien. L'Europe nous a tellement menti. Les colons nous ont foutus dans la merde. Pourquoi est-ce que jusqu'en ce 21e siècle, nous nous marions avec nos frères blancs, nous allons dans les mêmes universités nous fréquentons les mêmes lieux Pourquoi est-ce que l'Africain ne peut-il pas sortir de cette emprise du néocolonialisme C'est ma seule question que j'aimerais vous poser à vous, jeunesse africain. Maintenant, je vais rentrer chez moi-même au Cameroun. Jeunes frères et sœurs. le Cameroun nous appartient. Nous n'avons pas deux pays. Les conflits internes n'ont jamais rien payé dans aucun État. Nous avons vu la sécession aux États-Unis. Euh, au finish, les États-Unis se sont ralliés et ils ont formé un très grand pays. Le Cameroun, je le dirais encore, va rester un pays de paix. Un et indivisible. Et nous vous demanderons, nous, les membres du comité de la Renaissance internationale, nous ne vous obligerons pas à vous joindre à nous, mais nous vous exhortons que le Cameroun n'est pas euh, à jeter d'un revers de la main. Nos enfants y vivent, nos parents y vivent, nos familles y vivent. Si le Cameroun est détruit demain... Euh, nous serons ou bien nos familles vont en partie. C'est le message que je peux vous passer. Et sur ce, je pense à nous revoir le 20 octobre 2020. El Fata! El Fata! El Fata! El Fata! Djamaria! Djamaria! Allah! Maman! Allah!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 Voilà, euh, merci Fabien, merci euh, Paulin, merci également à l'assistance. J'espère qu'on en s'aime. J'aimerais qu'on entende un peu de cris là, euh, un peu de cris ici. El Fata Allah, Muhammad, Olivia Abbas Allah, Muhammad, Olivia Abbas Allah, Muhammad, Olivia Abbas Allah Maman Olivia Mesdames et Messieurs, vous avez compris, Kadhafi, il est parti, donc il est parti d'une façon pas normale, mais comprenez que ces œuvres demeurent encore intemporelles, parce qu'il y a des, des personnes qui sont en train de défendre partout dans le monde entier, vous avez compris, ils ont la rage. Il faudrait qu'on libère l'Afrique, il faudrait également qu'on libère tout, il faudrait que l'Afrique se sente véritablement indépendante. On est ensemble, et à très bientôt. Merci de rester scotché sur MyFlika TV.